Non, je, suis, je suis très contente et euh, c'est super sale, donc euh, c'est super cool. <rire> et merci à vous, merci. Alors, on a une petite annonce particulière à faire euh, après votre, votre passage. On a un énorme merci à dire à quelqu'un en particulier. Euh, Perrine je vous laisse expliquer ça. Ben, en fait, je voudrais remercier euh, Antoine qui s'est sauvé, le bassiste. <rire> voilà. <rire> et, euh, voilà Il nous a dépanné aujourd'hui parce qu'on a eu des petits soucis de bassiste, euh, des choses... Euh, voilà, je ne vais pas en aller plus loin. Mais euh, donc voilà, il nous a vraiment euh, dépanné, il a pris nos chansons pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, un grand merci à lui et j'aimerais bien que vous l'applaudissiez très, très très fort. <rire> merci. Alors, Antoine, sans vouloir faire sa publicité, le, le, le chevalier blanc qui vous dépanne euh, au pied levé euh, jouera encore ce soir puisque Antoine est le bassiste du groupe Estrange qui est un peu plus tard... Euh, euh, le guitariste, pardon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. <rire> En plus, il est multi-instrumentiste, c'est extraordinaire Donc il jouera tout à l'heure, il sera à la guitare pour le concert, de, pour le passage de strange en, en fin de, de soirée. Mais euh, alors, comment, comment ça se passe de, de, de se retrouver dans un univers Attention, il faut passer un petit peu derrière vous, venez, venez devant. En fait, c'est ça, les artistes ils ont toujours peur au début de venir à l'avant de la scène, et donc ils ont toujours envie d'aller se coller au mur du fond. Alors ici, il va falloir apprendre que le mur du fond n'est pas ton ami, qu'il faut s'approcher. C'est comme les spectateurs, en fait, ils ont peur de s'approcher de la scène. Mais il ne faut pas hésiter d'ailleurs pour les prochains concerts. Nous devons zeker niet straks om ook dichterbij te komen. seulement pour les artistes qui doivent venir, mais les spectateurs peuvent aussi venir danser, et chanter, je ne sais pas. Donc. Alors, ici, on se retrouve avec un univers bien rock'n'roll, hein, dans le genre grand écart avec le, le passage précédent et avec le passage suivant, c'est pas mal du tout. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de partir dans cet univers-là, plutôt que, je sais pas moi, du trip-hop euh, C'est quoi ce que vous écoutiez quand vous étiez euh, au berceau <rire> C'est une très bonne question. Euh, jean le tenir, ou... Ça va. Et euh, bah ben j'ai pas on a écouté un peu tout ce euh, bah, bah, du rock et c'est vraiment c est, c est, c est, c est, enfin, on aime ça et on sait pas expliquer pourquoi c'est juste euh, on aime euh, l'énergie et euh, voilà, on a tous plus ou moins des, des horizons différents, non pas des horizons, c'est après ça, des, <rire> enfin, voilà, des, des influences des influences différentes et, euh, et au final sur certains points on se retrouve vraiment beaucoup et donc on essaye de se rassembler tout ça et de faire euh, nous un truc qui nous parle à tous et euh, c'est comme ça que ça naît et, euh, et voilà. <rire> Mais c'est aussi simple que ça finalement la musique c'est souvent à ça que ça se résume. Vous avez d'autres projets là dans, dans un avenir proche pour ceux qui ont vraiment complètement accroché avec vous, ils peuvent venir vous voir où alors, euh, le suivant, je crois que c'est le 12 juillet, à La Cuisine On Stage. Donc, il euh, faut venir sur le Facebook, évidemment, on parle de tout ça, et il euh, faut venir liker. <rire> et euh, voilà, et alors, on a des nouvelles chansons en préparation, et un nouvel, on a déjà sorti un petit EP, on va, enfin, on va sortir un autre, on espère être encore meilleur, et on essaie d'aller vers l'avant, et euh, si vous nous suivez, ça, ça nous fait vraiment un super plaisir, et euh, c'est comme ça qu'on avance. Quoi. Bon, ben on n'a plus qu'à croiser les doigts, vous souhaitez le meilleur, on va déjà vous souhaiter le meilleur pour ce soir. Que ce soit clair entre nous, ne le prenez pas mal, mais je vais dire la même chose à chacun des candidats. Hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu, mais je vous souhaite quand même le meilleur pour ce soir. On saura en fin de soirée quel sera le verdict, et en tout cas, longue vie à Noisy Pride, on espère vous revoir encore régulièrement. Bravo Merci. Alors, est-ce qu'on a pu avoir la photo on a, eu la, on a réussi à avoir une photo de groupe parce que je les ai pas eu tous les quatre à côté de moi. Alors, le, le, le maître photographe d'imagine est-il satisfait Oui, heeft u tout Oui OK, perfect. OK, donc, nous allons une autre monde visiter. Et maintenant, pour quelque chose complètement différent. Je vous invite tous à faire un voyage vers la Turquie, un peu de monde met een Gentenaar die van de Turkse oorsprong is, dat is Sinan. Hij speelt zelf van verschillende muziekinstrumenten en hij zal u maken reizen in zijn wereld, in zijn cultuur, maar ook in zijn eigen verbeelding en, en composities. Dus, dames en heren, ik laat hem al op het podium komen. Dames en heren, een enorme applaus voor Sinan. En een heel korte aanleiding. Het eerste nummer zal een improvisatie zijn met reedfluit. Dat is het. Het tweede nummer zal een Turks volkslied met een eigen bewerking aan het gitaar. En het derde nummer dat is een nummer met Turks luid. En voor degenen die het kennen, Balama. Is dat juist? hoe gezegd? Balama? Zeg het zelf. Baalama. Zo. Veel beter. Dames en heren Sinan. Grazie. Si. La que du Sana di sana kashu kemon, biku du kawa Gerçek olan de güz yaşım silin İhiroch'um üçtola dedi yine Yüreğim bölük bölük bölünümü Yaşa küpte ay kovam s Merci. Dank u wel. Dames en heren, Sinan. Kom dichterbij. Hoe voel je je nu? Beter dan daarnet. Ja, ik, ik had dat ook een beetje gedacht. Dus Ik heb pas gezien, je bent maar 17 jaar oud eigenlijk. Inderdaad. En uh, wanneer ben je begonnen met uh, al die instrumenten? Uh, uh toen ik 14 jaar was, 13, 14 jaar ongeveer. Dus dat is eigenlijk nieuw? Inderdaad, ja. Hoe, hoeveel uren per dag speel je? <laughs> Meer dan genoeg. <laughs> ja. uh, dat varieert wel, uh, want ja, ik ben dus nog uh, pas afgestudeerd, maar uh, gewoonlijk is dat dus uh, minstens twee uur per dag. Kan je misschien eventjes een paar woorden zeggen over de, de, de verschillende instrumenten die je gebruikt? Gitaar, dat kent iedereen eigenlijk. Maar de rietfluit en de. balama. Ja, ze zijn allemaal weg, sorry. Uh, de rietfluit is dus, uh, ja, zoals de naam zegt, uh, een fluit. Uh, gewoon puur uit riet. Dus uh, een rietstok met zeven gaten in en een mondstuk. Dat is al wat. Er, wat uh, wat daar uit is. En, uh, de Turkse luid, de balama, is uh, een traditioneel volksinstrument, uh, yeah. de deze dus, dat uh, is de korthalsluid. En, uh, deze heeft een zeer belangrijke rol in de Turkse volksmuziek. en uh, Ja, dat is typisch Turks. Oké, okay, we zijn heel, heel blij om dit allemaal te, te, te ontdekken. Ik kende eigenlijk niets van Turkse muziek. En ik denk dat ik vanaf nu een beetje meer ga, ga luisteren. Wij duimen allemaal voor jou, Sinan. Hopelijk zien wij jou nog later in de volgende concerten, in de volgende festivals. En overal in de wereld, wie weet. En uh, goed luck, zou ik zeggen. Ja, dank u wel.